Je ne sais même pas pourquoi on ne mange pas la bière. La vie n'est pas belle. c'est hein, serveur, s'il y a encore des chaises qu'on ajoute, parce que ce soir, oui. moi, je serai accompagnée des bitches, des choux mamie J'ai toute une liste de filles. Il y a la petite sœur d'en bas Celle qu qui a les petits pieds comme ça. Meka. C'est un pays sœur qui doit passer. Il y a aussi la grande sœur d'en Celle qu'on appelle Fafa. Elle doit passer. Même, même, même. Celle que je vois un peu potelée comme ça. Loris. Loris doit passer. Je ne parle pas du grand final. La tête même de ma liste. Je bois la bonne gorgée. La femme de mon bailleur. Comme depuis là, je la grague, elle fait les niaiserie, elle fait la niaiserie. Je dois chop ça. Et moi, je vais chop ça. Je connais jusqu'à quel niveau je peux poser mon charisme. Quand même. On un, hein. on un, bon. on est... Je ne peux pas quand même ficher ici, il y a les enfants qui passent. Il faut que je me dirige vers un endroit un Tu euh, fais comment Je fuis. Est-ce qu'elle peut courir Voilà bon, même encore mon gobelin de Bayer. Oui. Si c'est pour maman, si c'est maman. tu es c'est moi, tu manges, tu dors d'ici. Tu tu payes 12 mois, tu bois pas, tu ne payes pas les loyers. Mais tu es en train de boire les bières dans les barres. Tu penses que c'est ton baba qui ont construit les maisons dedans Bah, c'est pour les 12 mois de loyer. Mais il fallait plutôt le dire en venant déjà là-bas en route que 12 mois de loyer. 12 mois de loyer. Je devais déjà comprendre que tu es en train de sonner de la trompette. Qu'est-ce qui t'arrive Faut faire très attention avec moi, tu ne me connais pas. Tu sais. J'ai eu une bonne idée, c'est vrai, je vais être humble, c'est vrai. Je n'ai pas pu te payer ton loyer toute l'année passée. Mais en cette nouvelle année, j'ai eu une bonne idée que je mette les carreaux sur la véranda de la maison-là, non Là, ce qui fait que les locataires qui vont venir après moi seront dans le luxe. Tu es malade, toi-là, tu es malade et tu as même eu le courage de draguer mon femme Adja, Hey Mon femme Comment la petite sœur-là bavarde comme ça, non Elle était obligée de te dire ça. Et c'est comme ça que tu es le locataire le plus nuisible qui soit. C'est toi qui c'est toi qui dragues les femmes mariées. Tu dragues les femmes divorcées. Tu dragues les veuves, Tu dragues les femmes scolarisées. C'est ce mes péchés. et comment Et tu as eu le courage de me menacer Je vais te casser, toi, les mains strictes là mmh. Je vais te casser comme des bâtons avec tes perruques sur les têtes. Tu fais ça qui Bah, elle, casse. Si ta mise avec moi, casse. Je te donne deux jours pour payer mon loyer ou bien. Je vais te mettre dehors. Tu as compris, non Fais-moi ce qu'il fait, c'est Wamdille. Fais-moi ça. Tu ah. l'art comme ça. On t'a dit qu'on prend ma bière, on pose. On te pose. Il va te choisir. Et là, tu bois les bières, ou c'est Gourouma, ou c'est Koukouma. Je crois que c'est avec ça que tu vas m'influencer. C'est même quel genre, c'est pour Je ne sais pas. Dieu, tu connais comment tu fais tes choses. Parce que si le type si me touchait encore pendant deux minutes, deux, que ce que j'allais faire. Est-ce que je suis un petit type? Jean de Dieu, Momo me doit de l'argent, je fais les business avec Malachi Malauda, j'ai les relations, tu connais là où Jean Regarde ses pieds, vous regardez quoi Vous n'avez pas votre bille hein? Il vient même m'empêcher. maintenant si je voulais pisser un litre, je vais devoir pisser deux.